On est en 2015. Qu'en 2015, il y a des nouvelles technologies et qu'on ne peut plus fonctionner sans ces nouvelles technologies pour toucher le plus grand nombre. Donc du coup, voilà, il a fallu bâtir un outil euh, numérique, euh, plateforme sur, le, sur Internet pour que euh, en fait, les professionnels puissent échanger entre eux sans dépenser d'argent.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 les CAC 40, envers et compte voilà, qu'on allait créer des cercles qui allaient nous relier pour qu'on puisse fonctionner tous. On n'allait pas en laisser au bord de la route. On a tous des ressources, que ce soit en termes de compétences de savoir-faire ou en termes déjà de services plus élaborés, ou même des tas de choses qui dorment dans notre placard, des vélos, des ordinateurs dont on n'a plus besoin. Enfin, on a tous quelque chose qu'on pourrait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 Euh, D'autant qu'on a une, presque une obligation de passer par l'euro si on veut être euh, légal. Donc là, on s'adresse à des professionnels. Et donc, du coup, il faut que leur comptabilité soit nickel pour ne pas avoir de problème avec le fisc. Donc, du coup, on s'est dit déjà, on a une obligation, c'est l'euro. Donc, on ne va pas rajouter une couche. C'est l'abondance. Voilà. Donc c'est d'essayer de recréer une économie d'abondance, c'est de permettre à ce que tout le monde devienne riche. Il y a des moments où tu te dis, tu vois, pourquoi faire tout ça alors que je pourrais bosser tranquillement, quitter à 6 heures et faire du sport bah, Je ne sais pas, il y a quelque chose de plus fort qui t'emporte. J'ai aussi la foi dans, dans l'humain et dans l'intelligence. Je me dis qu'on euh, est capable de rebondir, donc même, alors, des, même si des fois on se frite, ou des fois on est, euh, bah, le marché te dit euh, « non, ça ne va pas » ou je ne sais pas quoi. La capacité de, de trouver la, la synthèse du dessus, quoi, et de passer constamment au-dessus et de trouver des... Voilà, je ne sais, pas, ce que, je sais pas, pas, on appelle ça peut-être... Euh, c'est ça l'agilité, je ne sais pas ce que c'est. Enfin si, moi je trouve que c'est ça la créativité en fait. Dès qu'il y a un obstacle de, de se dire euh, je vais trouver la solution et d'être persuadé qu'il y en a. Avec toujours ce principe de, euh, de, de, de faire surgir la flamme, l'étincelle de, de, ouais, de désir, de, de, de sortir de, ce, de la route de la souffrance pour trouver... Euh,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 à certains endroits, pauvreté à d'autres endroits. Et donc on a beau dire « yaka »,« faire ci »,« comme ci »,« comme ça euh, », on voit que ça marche pas dans ça. Je pense qu'il faut sortir du système. Euh, et donc sortir du système, pour moi, qui suis en même temps assez, finalement... Euh, les pieds sur terre. Enfin, tu vois, je ne suis pas trop, hélas, trop idéaliste, utopiste, etc. Donc j'essaie de trouver quelque chose de pragmatique qui permet de sortir du système en jouant avec, en fait. Et quand j'entends, là, j'entends euh, tout, tout ce qu'on... Enfin, voilà, la, la Grèce, la dette, et ta ta. ta, ta, ta, ta, ta. Je me dis, mais c'est... Enfin bon, pour moi, c'est un monopoly C'est du monopoly c'est-à-dire que c'est les hommes qui ont créé ça, donc on peut effacer Ah bah c'est énorme. Hein les, les chemins de positif ne sont pas euh, simples non plus. Il hein y a beaucoup d'obstacles euh, en tout genre. Hein D'abord, euh, un obstacle de quand tu dis trogue, tout le monde euh, ricane, en disant oh, euh, voilà, c'est ringard. Euh, euh, quand on. Donc il y a des freins comme ça, hein, culturels hein, évidemment il y a des freins. Euh,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 Peut-être aussi d'être accompagné avec des gens avec qui tu travailles bien. Donc j'ai la chance aussi, euh, et lui aussi, de, de, on a tr trouvé une, des connexions professionnelles euh, fortes. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Vincent, euh, qui est la partie euh, ingénieur, techno, etc., qui a permis de, effectivement de. Bah, la rencontre de ces deux mondes, hein, puisque moi je suis plutôt du monde de sciences humaines, euh, euh, imagination, intuition, et lui il est plutôt du monde ingénieur techno, etc. Bah, cette rencontre-là sur des idées euh, sur lesquelles on s'est retrouvé bah, a pu se concrétiser par un objet très complexe. L'idée c'était de sortir de la monnaie, de sortir de la monnaie et... Euh, parce qu'on a oublié que la monnaie n'était qu'une ressource parmi d'autres. Et donc c'est devenu une espèce de, de dieu, euh, espèce de déséquilibre entre cette puissance euh, euh, qui est la monnaie, qui est un outil qu'on a créé et qui se met à tourner sans nous. Et la réalité après euh, des gens, bah, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils font des tartes aux poireaux, euh, contre autre chose, contre ci, contre ça. L'astuce pour sortir de la monnaie,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 Euh, ça permet d'élargir bah, le troc et donc on n'est plus dans du bilatéral, on est dans euh, quelque chose justement de collectif. Alors ça m'intéresse aussi l'intelligence collective évidemment. Du coup on s'est rendu compte avec des, des, des expériences et des tests qu'on a faits que euh, dans la mesure où on n'était plus dans ce système justement de négo et je te le fais, toi, tu me le fais, et tu me rabaisse, et je te en enlève et je t'en rajoute. On était dans un truc beaucoup plus direct et tranquille. Euh, et puis on était dans des, des équivalences, quoi. on était immédiatement dans des systèmes comme ça de réciprocité et où les gens sont je sais pas, plus en confiance. Okay. Donc nous, plein plein de fois, on a eu des longues discussions sur la monnaie, les monnaies complémentaires, nanana, etc. Et pff, non, euh, on sait que ce n'est pas, pas la, même, la même route, le même chemin. Effectivement, on va essayer de faire que les gens euh, retrouvent euh, bah, d'autres gestes, d'autres comportements, d'autres pratiques que celui de euh, la négociation, euh, où il y en a un qui achète, un qui vend, et euh, que tu un peu comme ça qui déséquilibré, alors que dans la réciprocité du troc, en tout cas, on espère retrouver euh, ce lien non marchand, mais en même temps professionnel. Enfin, L'idée, ce n'est pas d'arrêter de, de gagner de l'argent et, et de travailler, évidemment.